Bonjour à tous, bienvenue sur euh, boursetechnique.com. Euh, J'aimerais regarder un peu les marches avec vous. Ça fait assez longtemps qu'on ne s'est pas vu. Euh, c'est un peu normal parce que cet hiver, j'ai décidé de prendre un, un travail, euh, travailler pour les loisirs, pour euh, ma ville. Euh, euh, c'est quelques jours que je voulais essayer. C'est pour euh, vraiment peut-être m'impliquer dans la communauté. En même temps, j'ai un petit salaire, ça ne buit pas. Le vrai but, c'est vraiment pour... Euh, m'impliquer dans ma, ma communauté, puis euh, aussi euh, affronter l'hiver de plein fouet, euh, de point, plein fouet, parce que c'est au Québec, euh, c'est assez rude, donc euh, oui, ça a fonctionné, ça va bien, j'ai travaillé dur, mais c'est la raison pour laquelle on s'est pas vu euh, beaucoup. Euh, euh, là, euh dans le fond, ce qui, ce qui se poursuit en ce moment sur les marchés, ben, c'est le pompage de la Fed qui fait en sorte que les indices continuent à, à, à monter, monter, monter, euh, jusqu'au jour où euh, ça va atteindre une limite. Pour l'instant, il y a encore du pompage. Euh, la Fed commence à être un peu désespérée parce que qu'en ayant mis tellement de, de, de, de, de monnaie dans le système, euh, euh, on arrive presque à la fin là, de... de Bon, je dirais pas tout ce qu'on pouvait faire parce qu'on a dit euh, qu'on va continuer jusqu'à être éviter euh, de pomper euh, des dollars dans le système. C'est la même chose pour les autres banques, la BCE et Banque du Japon. Euh, on pense qu'en pompant euh, de l'argent, que les indices euh, montrent, on pense que l'économie va bien. C'est tout à fait faux. Euh, hier, j'écoutais Jim Jeffrey euh, Gomelak qui parlait justement de ça, de ce que... Le président Trump euh, dit à propos de l'économie, dit on est dans une économie forte euh, qui n'a jamais été aussi forte que ça. Euh, euh, et ce qu'il faut comprendre, c'est que les indices boursiers, n'ont jamais été aussi haut que ça, mais l'économie est vraiment pas forte. Euh, il y a le PMI, beaucoup de, de graphiques qui sont suivis, c'est l'industrie manufacturière. Aux États-Unis, ça s'en va tout en, en chute euh, déjà. Là, euh, bon, on dit à cause du coronavirus, oui, c'est sûr que c'est vraiment catastrophique au niveau de, de la Chine, euh, ce qui se passe au niveau de, de, de la de la grippe, là, le coronavirus. Euh, mais plus que ça, la Chine éprouvait déjà des difficultés. Euh, on essayait de maintenir le système artificiellement euh, comme on essaie de faire euh, la même chose aux États-Unis. Euh, tout ça pour vous dire que dans le fond le, le résultat est euh, comme je vous avais dit, euh, le même scénario se poursuit. Euh, C'est que l'or euh, explose. Euh, on vient de... On a dépassé euh, le 1600$. Euh, on avait fait un pic euh, il y a quelques semaines, mais là on on était corrigé, on est allé au 1550, qui était quand même une résistance importante. On l'a défoncé allègrement les derniers jours. L'or a fermé à 1643. Comme je vous dis... Euh, L'or, si vous regardez le graphique à long terme, ce qu'on va faire tout à l'heure, euh, c'est pas linéaire. On se trouve à avoir des montées et des descentes. C'est un marché qui est très, très émotif. Euh, Donc, euh, justement, dans des situations comme on vit actuellement, il ben, euh, y a beaucoup d'émotions. Il euh, y a beaucoup d'émotions au niveau euh, de euh, du pompage de la, de la Fed. Un marché qui est absolument faux, mais qui continue à monter. On injecte des capitaux pour euh, faire en sorte que les actions soient hautes pour faire en sorte que le, le public croit que tout est beau au niveau de l'économie, mais euh, non, c'est pas la réalité. C'est euh, dans le pays, euh, Alice au pays des merveilles. <rire> mais l'or euh, va, va continuer à monter. Euh, je sais pas, j'ai pas d'objectif. On parle déjà de 2000 dollars, c'est-à-dire qu'on dépasserait l'ancien sommet. 1900, 2000 et euh, même on parle de 3000, maintenant là c'est sûr que quand que, euh, c'est pas compliqué, quand que ça monte on parle de, <rire> de, de folie, où est-ce que ça pourrait aller, quand que ça descend on dit que c'est dans n'importe quel actif, l'or là en ce moment on parle de 3000, on parle de 10000, euh, euh, Jim Rickard l'a dit depuis des années, euh, mais euh, au niveau de la montée de l'or, c'est euh, pas étonnant, si on regarde, euh, on dirait même pas le dollar américain, parce que le dollar américain quand même euh, euh, continue, continue sa montée en même temps que le dollar, malgré qu'hier a perdu quelques, ben, quelques sous, là, mais euh, non, euh, euh, tout ça, c'est un drôle de système. Euh, J'écoute plusieurs, plusieurs économistes qui nous parlent que c'est un système qui est en contradiction totale. Ben, je pense que dans des situations comme ça, je pense encore à, à l'an 2000, euh, au bout de l'an 2000, puis tout ce qu'il y a... Euh, quand on est dans une période d'euphorie, 2007, euh, c'est arrivé très, très raide mais c'est pas le même climat qu'en qu 2000. En 2000, c'était un peu comme ça. Des euh, nouvelles traditionnelles parlaient que les entreprises euh, allaient bien, mais comment, on commençait euh, à avoir des soubresauts euh, que ça ne durerait pas éternellement. Euh, la bourse, euh, tout le monde était très, très confiant. Le, euh, le public était confiant. Puis en ce moment aussi, le, le, la, la confiance américaine des ménages est à son plus haut. Là, euh, c'est qu'on on pense que tout va bien, la bourse, l'économie, tout ça, euh, ben c'est dans des situations comme ça que ça dégringole. Et en 2000, euh, ce qui est arrivé quand on, on s'est réveillé, ben, c'est les mêmes pics euh, qu'on est en train de vivre, mais encore euh, amplifiés, en, en, encore... Euh, euh, plus qu'en 2000, même qu'en 2008, on est vraiment dans des bulles euh, énormes. Donc, euh, il n'est pas surprenant que l'or euh, va poursuivre sa course euh, d'une manière assez spectaculaire euh, dans les prochaines semaines, prochains mois, même, euh, je dirais, dans les prochaines années. Euh, on, a, euh, euh, on a changé les règles du système en injectant... Euh, des quantitatives easing, on a mis de l'argent depuis 2009, depuis la crise de 2009, on a tenu, maintenu artificiellement le marché et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on se retrouve dans une situation comme ça et en 2000, il faut préciser que euh, l'or, euh, était rendu à 258, je pense, 254 le cru de l'or. Aujourd'hui, il faut dire qu'on est en, à 1600, mais euh, 254. Et euh, ce qui est arrivé au niveau technique, je dis bien, euh, lorsque la bourse, les bourses, Standard Poor's, Dow, Dow Jones, Nasdaq surtout, euh, ont atteint des, des paroxysmes, euh, ce qui est arrivé, c'est que l'or a commencé à se réveiller dans des temps comme ça. Euh, Aujourd'hui, en 2020, euh, ben, dans le fond, comme je vous avais dit, le fond c'est euh, euh, dessiné tête et épaule inversée sur une longue, longue, longue long, long période. Depuis 2013, on avait eu de, la première épaule, la tête, en euh, 2015, je crois en tout cas. Et puis là, on a défoncé ça, on s'en va vers euh, encore un, du plus haut. Euh, c'est un petit peu la même situation, euh, cette grande... Euh, Forme de retournement, c'est un peu le $254 qu'on avait en 2000, en, en 2000, oui, en 2000, 2000-2001. Euh, c'est un peu ce retournement-là qu'on a eu. Donc, euh, lorsqu'on a connu le creux, on a eu un retournement. Les sommets n'étaient pas encore atteints au niveau du euh, Nasdaq ou commençaient à casser. Euh, ben C'est la même chose qu'on est en train de connaître. C'est très, très similaire au niveau de la montée de l'or et au niveau de la montée des marchés. Il euh, faut que je parle aussi au niveau de l'or euh, des euh, orifères, des argentifères je euh, regarde les principaux indices, euh, XAU XA, euh, et GDX, GDXJ aussi, des juniors, et euh, on n'a pas encore connu l'effervescence de l'or. L'or est encore euh, surperforme, en fin de compte encore les minières. Il faut comprendre que le secteur euh, des minières a connu des périodes, une période très, très difficile en 2011, lorsque l'or a chuté, et jusqu'en 2000, euh, ben encore euh, aujourd'hui, il y a eu du ménage qui s'est fait, il y a eu des fusions, il y a eu euh, du nettoyage. Les, les minières, autant orifères, argentifères et d'autres métaux précieux aussi, euh, euh, ont, ont vraiment euh, nettoyé leur, leur, leur cours, euh, On fait du ménage et euh, aujourd'hui, euh, avec une montée de l'or, ben, on va voir probablement euh, plusieurs, plusieurs minières, surtout, comme je vous dis encore, des juniors qui vont surperformer euh, l'or et qui vont exploser littéralement. Euh, C'est à suivre. Euh, je ne vous donne pas de, de titre. Je vous avais parlé dans une de mes vidéos précédentes quel titre que je privilégiais. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais je pense vraiment que là, on est dans une période qui, euh, qui va être euphorique au niveau euh, des minières, euh, dû au fait que l'or va, va continuer sa montée. Et, euh, euh, ce que j'ai lu plusieurs rapports, euh, on nous parle euh, de, je parle pas un rapport euh, de la presse en général, là, vraiment des rapports sérieux des des, des personnes qui euh, sont euh, qui analysent l'art euh, et, et on est dans, on serait dans un bull market de peut-être une dizaine d'années. Euh, au niveau de l'art. Ben, un peu ce qui s'est fait euh, de 2000 à 2009, là. Ben, on dit 10 ans, ce n'est pas 10 ans précis, là, mais euh, ça peut être 7, 8 ans, mais en tout cas, 5 ans peut-être, on ne sait pas, mais une chose qui est sûre, c'est qu'on est dans une période, le retournement a eu lieu, lieu puis là, on, on s'en va euh, à la hausse, et où est-ce que ça va nous mener? Aucune idée. Si on regarde euh, l'art, comparé par exemple au Bitcoin, euh, qui est parti de, de, de, de Rien, Coupe d'années avant, ça ne valait rien. Et, et puis, ça a monté jusqu'à 20 000 Bien, Dans des euphories, on pourrait vraiment connaître le prix de l'or monté d'une manière astronomique. Ça pourrait arriver. Euh, euh, les périodes de 1970, euh, 1975, 1977, euh, jusqu'à 1980, c'était vraiment rapide, rapide comme mouvement. Euh, les dernières périodes de, de la dernière montée, qui s'est terminé en 2011, ben, c'était très, très, très rapide euh, les derniers mois, là, de, les dernières années. Là. Donc, euh, oui, on pourrait connaître quelque chose d'explosif. De, euh, euh, ça serait dû à la spéculation. Parce qu'en ce moment, je remarque que euh, les euh, médias traditionnels ne parlent pas beaucoup, beaucoup de l'or. Euh, euh, il y a un certain média euh, économique qui commence à en on en parle un peu, mais euh, on regarde euh, le, les médias traditionnels au niveau économique, on en parle un peu, mais vraiment pas d'une manière euh, euh, euphorique. Il n'y a rien, rien qui nous montre qu'on est encore dans cette période où euh, tout le monde va parler simplement de l'actif, euh, euh, comme lorsque le bitcoin a commencé à monter, on a commencé à en parler partout. Et lorsqu'on rend, s'est rendu au pic, 20 000 tout le monde disait d'acheter du bitcoin. Plusieurs se sont fait avoir, Ben c'est comme ça les bulles, euh, que les bulles se forment. Donc, euh, on va suivre l'or encore pour vous, parce que dans le fond, on se trouve vraiment dans une situation qui... Euh, qui euh, peut devenir vraiment euh, explosive, et puis euh, euh, ça va être de suivre aussi les minières, les juniors minières, les, ceux qui sont en, en, en bonne position pour euh, croître, et euh, euh, les juniors, c'est ce qui, sûr qu'il y, y a du risque, ben, dans le sens que euh, vous pouvez rester sur euh, votre position pendant longtemps, longtemps, avant que... Euh, ça débute, ça l'explose ça... euh, mais lorsque ça l'explose on peut avoir des multiples de 10, 20, 30, 40 fois euh, l'achat la, qu'on qu a fait, le montant qu'on a fait. Donc, euh, c'est à vous voir, mais euh, il y a quand même les ETF euh, qui sont un paquet de, mettons, qu'on parle que ce soit GDX, GDXJ, euh, il y a beaucoup d'autres ETF euh, au niveau de l'or de l'argent, des métaux précieux qu'on pourrait euh, acheter et puis euh, euh, attendre. Tout. Donc, euh, on va commencer par, par un graphique, graphique. avant d'aller dans, dans bon, nos graphiques. Euh, c'est ici le... le un peu le, le, le portrait général depuis 2009, 2008-2009, ça c'est au niveau du euh, Standard Poor's, euh, où on monte, on monte, on continue à monter la ligne orange ici, on voit très bien euh, où ont été euh, les QE. Ça vient de Real Investment Alive, très bon site euh, que je suis beaucoup, euh, c'est américain, mais très très très, très pertinent, graphique, euh, appuyé. De, de, Hein, qui dit quelque chose, il n'y a plus avec des graphiques. Donc, euh, là, on voit très, très bien que les QE euh, euh, ont été injectés. Euh, QE1, QE2, ça, c'est si l'autre QE qui ne disait pas que... Mais c'est de l'avant qui a été injecté, QE3, et maintenant, on est au QE4. Bon, euh, Paul ne disait pas appeler ça, mais c'est le QE4, ça se trouve être euh, une injection... Euh, c'est arrivé euh, à la crise des ripos, septembre 2019, on a commencé à réinjecter, réinjecter beaucoup, beaucoup de, de capitaux dans le marché et c'est ça qui a fait en sorte que ici le Standard Poor a monté, on voit très, très bien l'injection et euh, le Standard Poor euh, euh, donne une poussée, euh, euh, vraiment surprenante, mais dans le fond, si on regarde l'analyse à froid, on voit très bien, c'est l'injection massive de capitaux qui a fait en sorte que, ben, ben d'ailleurs, dans, dans toute la montée ici, beaucoup, beaucoup de, de, de capitaux ont servi à artificiellement euh, monter les indices, donc ici, le, le euh, les coupe de Trump, euh, là ici je me souviens encore, 2016, l'élection de Trump, on espère que Trump va changer tout au niveau de l'économie, euh, donc je me rappelle encore, j'avais fait une vidéo où dire le marché, le marché était retourné à la hausse, euh, la raison c'est que Trump était là avec un homme d'affaires qui euh, a mis beaucoup d'espoir, les coupes de taxes sont arrivées ici, euh, la guerre des tarifs, tout ça, on, on explique ça, mais surtout, euh, on voit très, très bien que le pompage est arrivé euh, directement dû au fait qu'on a injecté euh, des capitaux dans le marché. On voit ici le retournement qui a fait en sorte que ça continue. Euh, et on veut continuer, mais euh, euh, Powell commence à avoir des réserves sur euh, l'efficacité d'injecter euh, des capitaux euh, dans le marché. Euh, C'est lui-même qui le dit, je pourrais vous retourner à mon site euh, j'ai mis l'article euh, bon, mon site. j'ai mis l'article sur mon site euh, qui s'appelle ben, j'ai traduit avec euh, l'aide de google Translate. le japon l'a fait des, des limites du QE et il explique ça euh, comment justement euh, on commence à avoir des troubles. Euh, dans l'économie du Japon, euh, en Europe aussi, aux États-Unis aussi, mais euh, comment le QE, euh, euh, oui, on pensait sauver tout, mais on n'est pas encore rendu là du tout à, à sauver l'économie avec en injectant tout simplement des, des sous dans l'économie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que l'économie soit saine et euh, c'est pas le cas pour le moment. Donc, on va, aller, on va commencer. Là, je vais mettre mon graphique. Euh, excusez j'ai. J'ajuste un peu le graphique. On va commencer par l'or, mais on va y aller de manière euh, hebdomadaire, ce qui nous donne vraiment un meilleur point, point de vue. Euh, donc, euh, ici, on a cassé, je vous avais parlé de cette fameuse résistance euh, 1550, euh, et euh, je l'avais tracée ici, euh, on a défoncé ça. Donc, on a d'autres résistances 1700, 1785 ici, et on a la, le, le top, là le 1900. Donc, euh, euh, le, marché dans, le marché, de l'or est dans un bout de market qui est vraiment sain, on voit vraiment l'inversion qui est arrivée ici, épaule, euh, tête qui est arrivée en 2015, et deuxième épaule, et on monte. Donc, il euh, n'y a rien de surprenant dans ça, et il faut très très bien comprendre que dans un marché, on va dire, comme ça, dans un bull market, c'est pas linéaire, peu importe lequel, surtout celui de l'or qui est très, très émotif. On voit très bien sur ces 2008-2009, mais on voit quand même qu'il y a des montées, des descentes, des montées, des descentes. Mais il faut vraiment regarder la tendance. C'est très, très important de regarder la tendance générale. Et euh, dans le fond, vous pouvez privilégier les graphiques hebdomadaires qui donnent une, vraiment une meilleure idée que quotidien. Mensuel, ça donne une très, très bonne idée aussi. Mais euh, ça donne une, une idée générale de la situation, mais euh, pour ceux des graphiques mensuels, c'est moins intéressant parce que c'est vraiment long, mais quand même, on, on voit vraiment, vraiment le, le graphique mensuel nous me donne un, une idée précise, précise de la situation. Donc on est en montée ici, la moyenne mobile est en montée, euh, tout est en montée. Euh, on va aller voir ici, aussi mon. Euh, mon indice de... le aussi est à monter, mon RSI euh, continue sa montée. Donc, euh, non, euh, on est en montée au niveau de l'or, c'est de la net. Euh, au niveau des minières, c'est là que je vous dis, il euh, y a un peu d'effort à faire, parce que on est... Euh, oui, on est à montée, mais on n'a pas euh, défoncé le dernier sommet qui s'était produit en 2016. Ça va arriver, probablement, dans les prochaines semaines, euh, euh, parce que, quand même, c'est une montée qui est très, très saine au niveau des... Euh, des orifères, euh, alors, alors, ici c'est orifère et argentifères, euh, donc euh, non, il n'y a pas de, tout est beau, tout est beau au niveau de, là c'est sur un mensuel, mais sur, on va y aller peut-être sur hebdomadaire, ça va quand même vous donner une idée, regardez, on n'a pas encore défoncé ici, même ça c'est sur GDX, on n'a pas encore défoncé, par contre, sur GDXJ, qui doit être pour les juniors, on a défoncé ici le dernier sommet, mais pas celui de 2016 encore. Donc, euh, on a du pouvoir en masse en masse. Je pense qu'on est en retournement. On le voit très, très bien. Ici, l'événement qui vient de se produire, c'est un retournement. Euh, L'oscillateur n'a pas encore retourné. RSI a retourné. Donc, euh, ça va s'en aller comme ça en montant. Et puis, euh, nous, nous, tout ce qu'on a à faire, euh, c'est être dans le bateau puis attendre. Hein. Euh, Sûr, on pas comme, euh, on ne va pas spéculer, puis même je vous conseille de ne pas rentrer et sortir à tout, à tout bout de champ, euh, il faut rester euh, investi et, et prendre, être patient, tout simplement, euh, euh, c'est un marché qui est sur le long terme, et qui va euh, vraiment être long à, à, à développer l'apogée de la montée. Euh, ici, c'est le l'ETF GDL qui représente l'art, on voit très, très bien que l'or en ce moment est en train de, de surperformer euh, les minières, euh, or et argent. Donc, euh, on surperforme, mais euh, parce qu'on a cassé aussi la, la ligne de résistance qui était à 150. on surperforme. On n'a pas encore euh, vu ça dans les minières. Ça va arriver très, très vite, je crois. Euh, je regarde des petites minières euh, comme ici. Euh, je vous en avais parlé, mais on n'y est qu'en retournement, même si euh, c'est au niveau de First Mining, on n'a pas réussi encore à casser. Au niveau de l'ETF canadien, on n'a pas encore cassé, mais ça s'en vient. Je pense qu'il ne faut pas être pressé. Donc, c'est sûr. C'est au niveau de l'or, faire. Argent, c'est moins évident en ce moment. On n'a pas encore, euh, mais euh, ça va venir. Ça va suivre, c'est sûr. Mais on n'est pas encore euh, dans. Un, un changement radical comme euh, au niveau de l'or. Et puis on va terminer par le dollar américain qui lui aussi euh, a, a pris de la force. Le cru ici, euh, on pensait que la cassure était là, mais on a eu un élan de montée. Euh, donc, le dollar américain résiste euh, on, à cause de la crainte qu'on se réfugie encore dans le dollar américain. Là, par contre, hier, on a eu un revirement, mais je ne sais pas si ça va se traduire par quoi. On a eu une, une brisure ici de l'enchantement qu'on avait eu, mais on a eu une brisure, mais c'est à suivre. Parce que le dollar américain, le si attend, s'en va vers le beau niveau quotidien, mais on n'a pas encore de... De, de confirmation qu'on est en, en, en tendance baissière. C'est assez euh, particulier, mais c'est arrivé à certaines périodes où le dollar et l'or euh, ont parallèlement monté ensemble. Mais là, on, on, on est dans ce, cette, euh, cette situation-là et rapidement, l'économie, euh, on va regarder. Euh, euh, OK, le okay, rate, ça, ça se trouve être le taux directeur de la Fed. Et euh, le scénario est semblable à qu est ce qu'on qu avait vécu en 2000. En fait, je compte, précédant toutes les récessions, on se trouve être un changement de direction au niveau des taux. Ça, on, on le savait, on, mais on continue à baisser ici. Euh, donc peut-être qu'on va retourner au taux zéro, c'est euh, ce que Trump veut en tout cas mais dans, au niveau graphique euh, on semble s'en aller là euh, au niveau des taux euh, on a encore euh, les yield curves qui sont inversés c'est à dire que dans le fond c'est que les taux, vous voyez les taux 6 mois, 1 an et 2 euh, ans, 3 ans sont plus bas donc euh, c'est qu'on est dans une situation où euh, on fait pas qu'on se fait pas confiance, c'est ça que les banques entre elles, c'est la crise des dépôt, mais euh, on paye plus d'intérêt à un prêt consenti à très court terme qu'à plus long terme. Donc on est en inversement, on est une courbe inversée habituellement, on devrait payer plus d'intérêt pour, pour euh, un prêt qui est un, prêt, un, un placement qui est à plus long terme. Mais là, c'est le contraire ce qui se passe, donc euh, on se fait pas confiance. Ici, on a des 1 euh, mois, 1,57, euh, 2 euh, mois, 3 mois, 57, 55, 6 mois, 1 an, et quand on, plus on avance, 2 ans, c'est bas, c'est plus beau. Plus beau. Donc, euh, c'est ça qui se trouve être la yield curve. Qui est inversé, l'inversement de la yield curve. Euh, donc, euh, c'est sûr que le 30 ans, c'est loin, c'est plus haut, c'est normal un peu. Mais ici, là, par contre, prenez le 10 ans, on se trouve, à, mettons, le, le, le, 6 mois, on paye plus euh, à court terme qu'à long terme. On, ici aussi, 5 ans, 1 an, de 5 ans, c'est ça. Ce ça se ouais. trouve être l'inversion. Et ça se poursuit, donc, euh, euh, ce qu'on va vivre dans les prochains temps, mais ben ça, ça va être vraiment un, un aboutissement de cette dynamique que la fête continue à injecter euh, euh, à la folie euh, de l'argent dans le système et elle commence à s'apercevoir dans le dernier article que je vous ai dit commence à s'apercevoir que ça fonctionne pas tout à fait de la manière qu'elle avait pensé. Donc euh, c'est un peu la situation euh, je suis content d'avoir fait une vidéo, euh, je finis de travailler dans deux semaines, après ça je retourne à la à la normale, donc euh, je vais essayer de faire plus de vidéos pour euh, de suivre les marchés, mais je suis toujours les marchés à tous les jours, mais c'est les vidéos où j'avais moins eu le temps, mais on se revoit bientôt, merci.